Sac bandit qui voulait imposer le royaume dans tout le pays ont gai gros souci pour en acquimer. Ils ont un bout à la situation terrible. Côté population, par contre qui s'est pour y tellement malfraît à virer les billets. Je à même, nous déclenchons une opération officiellement qui peut être non ton Lundi 13 février 2023, bienvenue bonjour, bonsoir tout le monde ou connectez les autres informations à nous c'est Sophia TV 83. jean de la police dans la Tibonite, précisément Nagonaïve, tapant des matériels pour camper en face bandio et je dis à la plusieurs matériels ont débarqué dans la villa après installation nouveau directeur dans tête commissariat la Tibonite qui déjà prend disposition. Prenez le marché sous sa vie et puis prenez contrôle toutes pourquoi pas venger le mort si policiers qui étaient tombés. Plusieurs personnes ont dans l'église baptiste de Port-au-Prince. Nous apprenons, c'est jour pour jour, date pour date, pratiquement après un an, ils ont levé trois personnes et parmi eux, ils ont une famille qui gagnait Madame Madame mouché La police a annoncé tout dans la bataille pour finir à cause des bandits. Ils ont arrêté, ils ont présumé kidnappés qui ont gagné pratiquement mais dans 10 enlèvements fait dans zone Opélas, so la àp, pou dans zone métropolitaine. Opération Tornade là a poursuivi dans la zone Pernier Actosel, Fastudio a continuer de traquer jour et nuit chef gang l'homme qui fait un pile par les li et à toute alcoolite qui impliqué dans divers actes, taux policiers, enlèvements, vol actes viol, marchandises pour dernier temps ça. Mais pour l'instant qui te annoncer, bandi ont fouillé plusieurs gros tours dans rivière grise, ça qui empêcher blendé avec la police sous. Mais la police pas baisser bras, il a continué à marcher pour river jouer joindre quel que soit côté bandit ta caché. La police compte sous collaboration population pour aider bandi à identifier côté bandit courir à cacher et vimeter en bas de code jean loi prévoit. Aujourd'hui, lundi 13 février, mesdames, messieurs, c'est tout point ça. A encore qui va le faire essentiel dans journal là. Songez à abonner ensemble avec nous pour faire ça et nous déterminer chaque jour pour continuer à informer en temps réel sur des, des situations politiques là et évolution la police dans la bataille la Menez contre gang yo, spécialement à Vite l'homme qui fait un pile actualité, dans la dernière semaine ça. Negaxam fait sans couler. Métérel, la caille diverse, famine en zone 42, samedi qui était exactement 11 février 2023. Mais nous que un exam, un avec un gros âme nous avons un 42, louvre coup de balle, e sur un groupe de qui ont été parmi Alors, dans un groupe de ça il y a divers chauffeurs de moto, et qui la cause, pour que les gens seuls, qui ont eu l'autre qui sont sorti blessé le constat, y a un pile chauffeur moto, qui a sué trajet, 42 tabar qui est victime à un taxi, mais pour qu'il y a un diabète, au a moment qui était samedi 11 février au moment action qui a été produit, ça a créé en pile va panique à la caïe diverses citoyens qui eux-mêmes pas de connait ça pour y faire après les exam sous machine beaucoup bal sur et puis aller rapide et la cause en pile monde mouri je dis à chauffeur moto à chauffeur camion eux-mêmes victimes dans quatre taxis la perte il et plusieurs l'autre sorti sortis mais blessés maintenant fait connait c'est pas première fois un diffusiad a fait dans zone de bataille dans zone de Clessine donc ça c'est un énième zak en n'est-ce qui ont levé le coup de sur le monde dans la zone Silla et en pile côté. Rappelez, pendant la semaine, nous avons changé la semaine passée dans la zone Bon Place à Boyer. N'est-ce qui ont levé le coup de balle sur le plaisir monde et ça a quitté la cause de Deux quitté la ville. Que la situation, ça, les vignes très répétées chaque jour qui a passé dans diverses localités, dans diverses communes en deux pays d'Haïti. Nous avons toujours été avec uh, question Phénomène de sécurité. Il uh, y a dimanche là, il y trois fidèles, l'église, première église baptiste de Port-au-Prince qui kidnappé. Uh, Trois fidèles, la première église baptiste de Port-au-Prince qui dans rue de la Réunion kidnappée hier uh, dimanche 12 février 2023. C'est un couple uh, avec d'après témoignage, une fidèle assemblée, si a, yon un kidnapping collectif enregistré dimanche, dans cette ville, Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, euh, au moins trois fidèles, pour l'église baptiste Port-au-Prince, qui n'a eu la réunion kidnappée, sénégal si, qui ki, kidnappé, eux, euh, parmi victimes, eux, yo, gainé un couple, avec l'autre monde qui a fréquenté, espace prière, ça, eh, selon, une eh, fidèle eh, kidnappé, eux, euh, passé à l'action, bon, 10 heures dans le matin, pas pa, la victime été trouvé au dans pakin y t'a pas préparé pour no rentrer la caillou déjà le mois de septembre 2021 un officier assemblé ça été assassiné par service il était trouvé le la barrière principale L'institution ecclésiastique malgré un uh, examen t'est fin assassiné Il était aller avec madame kidnappé madame ni dans même jour ainsi là opération contre question kidnapping dans le pays on opération ça qui c c e ont entité dans DCPJ, d c p j mener opération ça qui donne support bri qui euh, ont été atteints d'Alexandre Monsieur, la police a arrêté le samedi euh, quitté 11 à février dans son zone 32. Alexandre Atazar, monsieur, a le coucher fou, tant que vous e sec, qui besoin d'appli, et DCPJ a cherché monsieur là. Pourquoi est-ce que les gars résument implication dans divers cas kidnapping? La police dit qu'on est, monsieur, impliqué dans 12 cas kidnapping qui fait dans la région métropolitaine port au prince nan. Alexandre Atazar, monsieur impliqué dans 12 cas kidnapping qui fait dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Pendant l'arrestation Alexandre Atazar, vous jouez dans euh, yes, la cas monsieur, plusieurs pièces d'identification. Côté jouez dans la carte, monsieur, vous un passeport haïtien sous le nom Alexandre At Atazar. Je vous avez un numéro de détails sur ça. Monsieur avez un qui est un RPG. se dans le badge BESAP qui dans le badge à Attazar. sous numéro monsieur, qui n'a pas besoin ça. Mais il fait qu'on est ait Alexandre Atazar, Monsieur, dans les autorité policière, dans le DCPJ, la question sous plusieurs cas de kidnapping que lui-même, les jean impliqué Jaudil, impliqué dans 12 cas kidnapping dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il a Monsieur Alexandre Atazar, Il a arrêté le samedi 11 février dans la zone d'Elmatra. De... On a toujours été question de sécurité gagné quinton lui qui c'est DG Sant National Équipement qui la uh, libération l, samedi, hein, 8 jours après l'enlèvement qui a suivi séquestration euh, samedi 4 février 2023. Directeur général Sant National Équipement Quinton lui joint la libération, l, officier gouvernement euh, et Ariel Arrière joint libération l, après le Téfin de samedi 11 février. Negaxam qui a fait la loi dans la localité qui située dans la commune de Tabar, a kidnappé samedi 4 février 2023. Quinton, lui, directeur général national équipement, responsable CNEAT, est victime de kidnapping dans la zone Mayotte, dans la commune de Pétionville, pendant que tu as la entrée la qui a séquestré l'IT est sous menace, exécution. Negaxam, lorsque tu as séquestré un lendemain, c'est-à-dire un lendemain, un dimanche, dimanche 5 février, pendant la police a mené une opération dans la zone Torcelle sur toutes les réseaux sociaux. Tout le monde est capable de dire DGCNA qui a demandé avec les policiers pour camper sous opération. Parce que monsieur était menacé pour assassiné après 8 jours, il est passé dans le fief à de guerre, les jeunes libération C'est l'agent euh, euh, proche de Libye, pour être capable de libérer. na pas appelé un examen qui t'est kidnappé. Il a exigé pour se passer 30 dollars américains pour te capable libérer. Si Ebondi Sumoto Balcaf sorti sous le bord frontière pour aller jouer une base à Grand Griff que Lucion et la lui-même a dirigé, Monsieur Sarki décide là d'empêcher mon vivre dans la civilisation bonite. Dans la zone ça ça vient à Liencour. La police nationale d'Haïti avec arrivé nouveau dit que les police la Tibonite, là, ils sont jeunes. Ben donc apprend là pendant le week-end là, DDA, les mêmes points d'idées DDA ces départementales la police la, la Tibonite là, les rizières voilà ils en premier le matériel et équipement, mais pour qui viser renforcer capacité la police dans le département de la Tibonite. Pour mater question de sécurité, pour ma bataille, qu'on gagne dans la le commissaire divisionnel Goldson-Jean annoncé que le matériel sera distribué par différents commissariats qui trouvent dans la région pour arriver à couper l'action dans le département de la Tibonite. La police qui est terminée dans la Tibonite à diverses côtés de la pays pour couper l'action dans le département. La C'est là dans 10 départements géographiques pays d'Haïti. Les sems nous, déroulent Opération d'opération 1 en Fief, chef gang Vitellom. Opération tonnette 1 après possible dans zone peignée à 14 celle Côté force l'audio même, continue à traquer la jeune nuit chef gang Vitellom. acte à Koulou Iyo, qui impliquait dans diverses attaques à quoi policiers, enlèvement, volé machine à camion mais Pour ne citer ça ou, seulement, depuis week-end passé à la unité spécialisée qui implique dans l'opération Sayo, investi et fief, chef gang Vitellom, côté je viens de plaisir matériel, ta de machine avec ancien. La police a été utilisée pour kidnapper les gens. C'est la technologie de la police. Il y a des drones malfrains et dividisés qui ont été utilisés pour contrôler le mouvement que la police a fait dans la zone. Malgré un pile de barricades, ils ont été mis sur la route pour empêcher la police d'arriver sur la route. Ils déjà pris le contrôle, le plus d'espace qui était en bas de contrôle. Les criminels ont qui mis en place. Ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place. Ils ont été mis en la police a continué à progresser grâce à engagement et puis détermination de la police nationale d'Haïti. Dans la rivière grise, la police a gros trou pour piéger, blender avec machine de la police qui engage engagée. Dans aucune chaîne opération, la police a compté sur collaboration population pour aider identifier côté de la police a à le cacher pour continuer à dénicher, pour continuer mettez mais n'a pas de cassave pour Andy et Bandi toujours question criminalité insécurité gagnent et confrèrent nous Jean Tony lorté avec euh, frère Oden lorté ensemble avec un euh, proche li dame qui était ensemble avec eux, qui t'a aller dans le funérail samedi, qui t'a le 4 à février, mais dans vendredi après-midi, vers 5 heures de l'après-midi, qui était 3, j'ai tourné l'orteil dans la délégation qui était gagnée de machines là-dedans, et puis euh, Frélin et puis Damsa, ils à aller dans le funérail, ils ont dans un cafou, mais ils ont évité ou ça passé par la boule, mais bandit en l'air dans la boule kidnappé eux. Nous déjà plus passé une semaine que j'ai tourné l'orteil avec Frélin et puis un proche qui n'a même pas visé eux. Le clé sous ça, que bandi yo même, yo persuadé, yo, yo pas décidé libérer, j'en tourne l'autre avec un proche, les gens, tonne l'autre, y'a de l'autre, yo pas mi yo, y'a frère, toujours dans mes gang yo, malgré famille, essayer parler avec Bandio, bandi yo, yo pas prend prière, yo pas bail, yo pas vle même retiré, yo gouda, hein, un dollar, vous bon me bien, un dollar, sur 200 000 dollars américains, yo m'a dit, qui donc, qui s'a le passé, jean t'ai dit là, la presse n'a pas de quoi, journaliste pas, gengob, le, di, fesson, say, man, pas gengob, pis, de quoi, on dit, professeur n'a pas de quoi, j'ai dit dans tout le secteur de ça, et donc, on uh, a posé question à NMH, à MI, en pile l'association médiatique, à journaliste, et dans presse, dans tous les différents médias, à travers le journal -Mega matin, différentes émissions tout le monde du a lancé Cris ça, a ap, lancé Appel ça, pour uh, exiger, demander avec uh, Raviseur, pour libérer jean tony Lorté, ensemble avec uh, Proche Lio, parce que Quand pour se avoir ce presse-là, Question en Haïti, et pas de l'agence, Parce que Frère Oudine Lorté, A fait qu'on lycée lycée Jean-Jacques à 10 à l'île, L'enseigne mathématiques à physique, que, semaine passée, Élève lycée Jean-Jacques professeur, Il a de travail, Il a exigé, Libération Jean-Tony Lorté, Ensemble avec Frère Lille Oudine Lorté, Qui fait qu'on a lycéen Côté que j'enseigne physique à mathématiques, Jusqu'à présent, il passer une semaine, à quelques jours après, n'est pas environ 10 à 9 jours. L'Orte, toujours, n'en mets dans la boule douze. Nous parlons avec réaction. Nous t'aiderons à avoir une information sur un matériel qui est dans le département de la Tibonite. syndicat national policier ici qui félicite les responsables PNH qui commencent à matériel dans la direction départementale police de la Tibonite. Si on a pas quitter visiter le policier de la Tibonite, semaine passée, a appelé matériel, c'est principale revendication revendications policières. gilet Katouche, casse. C'est quelque part de matériel d'aider. Y a re recevoir d'après Port-Paul Sinapoa, d'après une responsable Sinapoa, Lionel Lazar, qui était dans le micro Jean-Philippe Massé. Bon, en fait, euh, nous connaissons que Sinapoa a été une visite que dans le département de euh, la Thibonite, surtout dans Saint-Marc avec Gonaïve. Euh, par rapport avec la crise, nous connaissons qu'il que a traversé Bill euh, policier au dans la euh, commune. Ça. Tout de suite après la mort, euh, six policiers dans la commune, yankou, le 25 janvier, qui sont passé là. Eh ben, Sinapoa a été allé. Eh, si, et Gonaïve avec ces mains côté que nous rencontrons les policiers, nous parlons ensemble avec eux, puisque ça c'est mission, nou, ça c'est job, nous au niveau de si, Et Eh bien, nous rencontrons les policiers, nous parlons ensemble avec eux. policiers. Mm -hmm. Bah, nous, ensemble de cahiers, de doléances, ensemble de qu'il bah, y a besoin qu'à euh, permettre que efficace efficacement posture, efficacement euh, le travail que vous gagné pour faire ces garanties population bonjour sécurité. et bien, tout suite, le, nou te vini, ge de suite, nous avons venu des recommandations que nous avons fait à direction générale de la police, surtout dans sa police comme moyen, comme matériel, bien nous apprendre que nous un lot de matériel qui déjà rentrer au niveau euh, département Tibonite puisque nous connaissons que euh, jeudi qui soit passé là un nouveau directeur départemental qui est installé dans tête direction départementale police là qui c'est monsieur Goodson jeune qui prend le euh, commandement et la police là, dans le département Latibonite là quelles décisions qui prennent tout pour augmenter prime risque pour policiers qui n'a pris garde d'intervention, la commissariat yo a été spécialisée pour au B yo les 10 000 gourdes pour passer à 15 000 gourdes. Il était spécialisée yo les passer à 20 000 gourdes après papa le signer qui croit c'est un soulagement pour policiers. Sila Syndicaliste syndicalistes continuent à exiger augmentation salaire. Tout policier mêmes et même depuis quelques temps en dedans à en côté Lionel Lazare. Avancer ça, en fait, c'est que auparavant, il faut que nous nous consacrions au niveau de euh, la brigade d'intervention qui est en commissariat. La prime est entre 5 000 et 7 500 gouttes. Quand il euh, y prime, elle euh, est passée à 15 000 gouttes pour les policiers qui sont en brigade d'intervention qui, à travers le euh, commissariat, donc chaque mois, c'est 15 000 gouttes. Bon, comme nous connaissons que c'est chaque 3 mois que y a on qui dans la brigade d'intervention, chaque travail pris dans chaque trois mois, vous euh, avez besoin de, près de 45 000 gouttes, euh, puisque c'est euh, mois que euh, c'est chaque trois mois qu'il y a au Et puis tout pour une unité spécialisée, par exemple, donc on a équilité l'été vin varié à 15 000 good auquelité okay, n'a 15 15 000 good mais à a à 20 000 good c'est à 20 000 good que euh, Yoba policiers qui ont une spécialisée qui des de chaque mois comme c'est chaque trois mois que Yoba nie leur vin venir veni à 60 000 good donc c'est c'est des avancées que nous au niveau Cynapo si, que nous applaudis et c'est pour ça que nous à continuer bataille mais puisque nous connaissons c'est pas tout policier qui gagne une prime des risques risque là, qui donc euh, l'État bon je dis à là, tout policier risqué, est-ce que l'État par l'entraînement en démarche pour permettre que tout policier joue une prime que nous parons pas. mais nous mêmes nous plus à battre là. Côté que l'État a fait 3 mois, 6 mois, 7 mois que le papa et le policier ont pris des risques, mais le papa a fait 4 mois, 5 mois, 6 mois pas payer le salaire que vous avez touché chaque mois. Et ça fait que nous avons demandé pour augmenter le salaire des policiers, puisqu'on n'a que des chèques qui chaque mois, même si ce pas tout le policier qui n'a pris, mais chaque mois, on n'a que des chèques qui sont raisonnables. Syndicat national policier a ici a été profité encouragé direction générale policière pour payer les salaires policiers qui point gradieux garde qui grade depuis trois années qui par exemple a touché nouveau salaire en côté. Encore une fois Lionel Lazare Et ensuite tout euh, n'a pas encouragé à direction générale la police là, pour fait des marches pour garder comment vous êtes capable de payer un ensemble de policiers arriérés. Parce que y des policiers qui ont 4 ans, 3 ans, 5 ans qui prennent grade, qui prennent promotion, qui ne sont jamais capables de toucher. Et ça, c'est un signe de couragement que les policiers ont que qui prennent promotion jusqu'à présent, ils ont 4 ans, ils ont 5 ans. Il n'est pas capable de toucher grâce ça et d'arriver ça. Nous-mêmes nous, au niveau du Sénat, nous avons encouragé l'administration de M. Francel tout équipé, pour faire des marches dans le moment pour permettre que les policiers ça qui dans la situation difficile, ça, capable de toucher, à Parce que, n'est pas fait sens, je dis à la, pour, nous prend un grade, ou vient trois ans, ans, on cinq ans, ou par exemple, toucher, arriérer, ça. Donc, les pas fait sens, c'est pour l'État, c'est quoi, c'est pour le directeur général de la police, avec toute équipe, li a, lui, yo fait pression sur l'État, fait pression sur le économique et finance, pour être capable paye yo, de payer, policier, ça, eux, à Déclaration responsable euh, Sinapua, Lionel Lazare les mêmes qui t'a parlé sur divers points dans question ça qui est pour avec euh, institution la police nationale d'Haïti une manche organisé pendant le week-end là précisément samedi qui était 11 février dans la localité Fontamaran un mémoire qui était lui un policier qui était tombé en baba à la bandit dans la localité Savien dans la commune Silla et précisément dans le département là, si bon, si dans La Bonite c'est dans zone ça ça lié mémoire jeune garçon ça qui ben la ville pendant le servi le pays. Je ne dis oh, regret même cadavre qui était à lui, au parc à Jouen, pour faire un dernier hommage avec lui-même. Je autorité souhaite plus au niveau de l'étape qui responsabilité pour, la pour le pays en sécurité. Et comme ça, ça doit en coûter et quelques nous, nous avons micro dans la presse. Oh, l'État pays! Oh, merci! Merci, l'État Oh, mon Dieu! Oh, dans nos cadeaux, nous 2023, votez pour moi. C'est comme ça que tu as réuni le monde. comme ça que tu as réuni le monde. C'est comme ça que tu as réuni monde. Oh, mon garçon. Même au niveau de la troisième submission de Bourg-Prince, nous-mêmes, comme moi, nous sommes en train de marrer très peu haïssien et famille, amis et qui étaient à lui comment nous très familialisés nous avec l'État et comment l'État c'était un monde qui était très spécial pour nous dans seulement comme jeune garçon qui n'a jamais décidé d'être qu'on dans pas une louche mais qui était toujours au travail, travail au plus haut niveau travail dans un haut niveau pour nous du pays et ce que bien à tout le monde en pays et en la population civile nous là c'est avec un peu des espoirs c'est avec un peu de la peine, c'est avec tout un peu mécontentement. et nous sommes obligés de faire. Nous faire, malgré nous corps et l'autre policier qui mourit. Mais c'est une façon pour nous voyons aussi signaler tout, bah, les gens qui disent que c'est l'autorité, les gens qui disent que c'est responsable de nos pays. Pour nous dire, si je dis à PIA, dans une situation les okay gens qui sont pour sécuriser, les gens qui sont responsables pour veiller sur la vie de la population, ou bien les gens qui sont dans société civile, c'est au même jour que je dis on toujours été sous question de y a un groupe citoyen commune, Boyne, qui a appelé Vivouyot, puis capable de demander avec l'autorité dans l'État pour prendre des mesures pour accompagner les citoyens à cause phénomène de sécurité à D'après Joseph Michel, qui est une, qui a parlé dans nos citoyens, ça y mais sorti 2017, 2023, plus passer une trentaine de monde qui est victime phénomène insécurité, Sans côté, ça disparaît. Un pile, citoyen obligé de quitter la commune pour les établir un coyon capaïtien. à quoi la situation? Toute activité paralysée dans la commune, l'école n'est pas fonctionné. D'après Joseph Michel, qui fait qu'on un pile machin qui perd 10 machins disions, mais n'est-ce pas la loi dans la commune en côté Joseph Michel en forme des les gens qui étaient qui dans communautés Ils ont village qui qui Et c'est qui le quitté l'autre bois pour qui vient acheter l'hôtel, qui faire habiter, sauver pour a pas de activité qui fonctionne l'autre bois, que ce soit business, business. Tout, tout, tout business Tout, tout business, tout le monde fait business, bon, parce gagné, qui a les gens qui ont eu des les gens qui ont commerce, les gens qui peuvent regarder comment ils peuvent passer, parce ont eu des qui automatiquement, ils sur aller aller yo ils encore. Donc, les gens qui vivent avec nous, les gens qui ont eu des risques, les ont même parler pour qu'on n'a pas parlé dans le téléphone, il y a contrôlé qui ça, à qui on n'a parlé. Ça, c'est déclaration Joseph Michel. On nous vient avec information sur ça, à travers communiquer ça qui ministère des Affaires étrangères, métier de a des affaires étrangères fait tout le monde connaît que sous demande de la République d'Haïti, le gouvernement il y a un conseil permanent organisation état américain OEA qui a réalisé côté à travers en dit uh, conseil ça travers ça adopté ça ben à tout alors côté tout acte qui est présent dans rencontre ça adopté ça résolution sous Haïti qui peut soutien renouvelé pour une assistance en, en matière euh, sécurité et humanitaire pour Élection inclusive, libre, et élection inclusive, libre, on dit juste crédible pour une transition démocratique dans le pays d'Haïti. Dans la même résolution, le Conseil permanent OEA, les même, le décider pour le reconnaître que signature accord 21 décembre, pour d'accord reconnaître, les, comme il est normalement un bon accord, qui est 21 décembre 2022, qui peut être non, consensus national pour une transition inclusive à élection transparente. Aïcénien qui na tête li Arianari en ensemble ensemble de représentants dans secteur économique, dans social, et politique politique, pendant que ont encouragé. Alors pendant que ministère a dit que mes équipes eux-mêmes encouragé, sont allés y inclusion, mais plus participation, tout ensemble acteurs parti politique, partis provincial, non ensemble parti qui concerne non ensemble nous capables de solutions qui de besoin pour au pays. Conseil permanent les mêmes tous li encourage et à membres, pour agir rapide presso pour un en pile matériel assistance sans appui avec effort pour déployer la sande les autorités haïtiennes pour aider que Haïti capable de même tabi la paix en de paix à bien dirigeant à l'état yo pour jouer moyen pour pou pou yo yon appui pour une assistance pour aider au maté afin sécurité qui en de pays pendant que pouvoir lui-même, il va accompagner là avec appui que avec Haïti, Conseil permanent décidé pour tablier d'ici 22 février 2023, un groupe de travail qui exactement sous problème haïtien qui va faciliter rejoindre bourade et pays et état membre et puis observateur permanent ensemble avec le secrétariat général enfin pour que y élection inclusive qui organisée dans pays, je le déjà, il y a pour politique parce que pourquoi non élection libre, honnête, démocratique, inclusive, qui peut organiser un la pays? Ministre des Affaires étrangères, qui c'est Jean-Victor Généus, les souliers dans l'intervention euh, politique tout le monde en général, que représentants ça, eux même, ils prend la parole pendant le débat, ça, côté que pour adoption, résolution, ça, qui lui-même, qui lui a adopté à Oura, n'a ça pour permettre que Haïti, lui-même, qu'il ait rejoint Bourad, beaucoup de pour maintenir les affaires insécuritaires et, et permettre une élection capable d'organiser. Je ne connais que élection, l'élection, sécurité en pays, c'est parmi cinq, parmi cinq, non, alors, parmi deux, dans cinq chantiers captans gouvernement Ariel-Arrian, ensemble avec membre au Conseil de transition, qui a donné Mielad le Rassinsi à Alex fleur d'Or.